Bonjour les amis, euh, je vous accueille pour le signe des lions euh, sur le mois de janvier 2023. Donc, lion ascendant, lune ou Vénus en lion, vous pouvez être concerné. Euh, désolée pour le son de la caméra, je ne suis pas maîtresse de cette caméra. Je ne comprends pas pourquoi elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Peut-être qu'elle est un petit peu fatiguée, je ne comprends pas d'où ça vient. Elle avait remarché euh, sur le message les messages de votre autre. Et malheureusement, il est reparti dans le sens où c'est un son très bizarre. Je ne sais pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une astuce, je <rire> ne euh, comprends pas trop. Mais bon, on verra. Alors, j'essaye de parler doucement pour que ce soit pas trop amplifié ce son comme si j'étais près du micro. En tout cas, toutes mes excuses, j'espère que vous comprendrez le message. Si jamais vous ne comprenez pas, mettez les sous-titres. Ah, ça vous aidera <rire> Euh, je voulais aussi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on va arriver sur Noël et vous prévenir que les messages qui sont euh, ben, négatifs sont tout de suite bloqués. Il euh, y a des messages qui sont bloqués, qui sont filtrés, on va dire. Ils sont filtrés d'abord et ensuite, euh, c'est moi qui valide. Donc, si je vois, c'est quelqu'un qui m'accuse euh, qui m'accuse pour me faire du mal ou pour me dire que je suis nulle ou pour que voilà sachant que c'est un tirage général et que je n'ai aucune preuve euh, que vous êtes quelqu'un de mieux que moi dans le domaine <rire> bah ben, écoutez euh, basta quoi voilà c'est un petit message pour ceux qui sont euh, vénères qu'on fasse son travail dans, dans la joie peut-être et dans euh, et dans le cœur et qui sont euh, voilà comme ça qui aiment juger les autres, qui aiment passer leur temps à, à dénigrer les autres. Voilà, on en a encore des humains comme ça. Allez, on y va. <rire> on y va, mes amis lions. Waouh, waouh, waouh. Bien, bien, bien. Okay. Oh, c'est marrant. C'est marrant, regarde. Enfin, c'est rigolo. Déjà, on a deux cartes d'aide, de guidance. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Oh oui, c'est encore YouTube qui fait... qui fait des siennes. Donc, on a... Une insatisfaction avec la vie, donc peut-être un désagréments pour certains lions. On a un coup de main, on a la guidance, euh, besoin d'aide, besoin d'assistance et de guidance. C'est marrant parce que juste après il y a la canne qui dit que vous allez, on va prendre soin de vous dans des temps difficiles. Donc il y a peut-être une aide euh, de l'univers, une aide d'une personne parce que vous ne réalisez pas votre vœu ou il y a un vœu qui ne va pas se réaliser pendant ce mois de décembre. Mais par contre je ne sais pas si c'est le même. Est-ce qu'on va le, vous aider à rétablir un vœu que vous n'avez pas obtenu parce que vous avez été déçu dans une situation et, Ou alors, c'est un vœu qui n'est pas réalisé, mais par contre, un autre va être réalisé. C'est rigolo quand même. C'est très euh, contradictoire, mais en même temps, j'ai l'impression que vous pouvez être aidé à surmonter un vœu qui n'est pas réalisé pour le, le, le réaliser plus tard ou différemment. Euh, il est important aussi de, peut-être, de demander l'aide de quelqu'un, hein, de demander la guidance, d'aller essayer de chercher des réponses, par, euh, soit de demander euh, en faisant une prière ou soit de demander vraiment l'aide de quelqu'un qui serait capable de vous aider, de vous soutenir dans des temps difficiles. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu... Euh, c'est bien, c'est pas négatif, c'est coussi-coussa, on va dire, mais j'ai l'impression que vous pouvez avoir de l'espoir avec ce vœu qui est réalisé, justement. Deux vœux différents, un qui n'est pas réalisé et l'autre, oui, ou le même qui n'a pas pu se réaliser, mais grâce à l'aide d'une personne ou de l'univers, une chance, un coup de main. Comme vous êtes soutenu dans des temps difficiles, vous allez peut-être finir par réaliser ce vœu. Donc, ce sera à vous de voir. Alors, on regarde la suite. Donc là, je suis un petit peu étriquée. Euh, pour les lions sur le mois de janvier. Au mois de janvier, s'il vous plaît. Lion ascendant Lion et l'union. Oh Bah dis donc, on a une notion de contrat, d'engagement. On voit la paix sur un contrat. Sur une relation amoureuse, légale, légitime. Sur un contrat. Sur un partenariat. Voilà, sur un engagement. Alors, les lions, que se passe-t-il au mois de janvier D'ici quelques jours, d'ici quelques mois. <rire> bon, alors c'est suspense. <rire> Il y a des choses qui vont se passer dans quelques jours et dans quelques mois. Sauf si vous attendez un vœu, justement, qui se réalise dans quelques jours que vous avez attendu depuis quelques mois. Ça peut aller dans les deux, dans les deux sens. Donc, mes lions, à janvier, que va-t-il se passer Quelles sont les énergies générales on regardera aussi le sentimental, hein, bien évidemment. Alors, on a une femme. On a l'énergie féminine, l'intuition, la justice. Ah, le changement pour les lions, la solitude où Et d'ici un an et plus. Alors, il y a quelque chose qui va se mettre légitimement, légalement. On a la justice, on a une décision. Mesdames, vous prenez une décision peut-être pour changer quelque chose qui vous laisse dans, euh, dans une sorte de solitude. Vous supportez depuis un an et plus certaines personnes sont célibataires ou sentent les difficultés, se sentent euh, depuis longtemps, depuis longtemps dans un état d'isolement, dans un état où voilà, on est un petit peu rejeté, mis de côté, on se sent seul en soi, on se sent pas soutenu, mais il y a ce changement, ce changement légitime. Euh, ça pourrait euh, parler d'un contrat, d'une officialisation, d'un équilibre qui revient sur cette solitude. Ok. Alors, la femme. On regarde. On regarde. Bah, ça a été au ralenti au niveau familial, au niveau d'un groupe de personnes. Si c'est pas familial, ça peut être professionnel. Vous êtes dans un groupe de dames. Euh, il y a eu un ralentissement pour mes amis lyon au niveau familial, au niveau construction, au niveau foyer euh, ou au niveau euh, ben, d'une communauté. La justice pour les lions, la clé, ah ben voilà, ça va déverrouiller. Oh my god euh, La justice, la clé, le triomphe, on ne peut pas avoir mieux. Hein. C'est-à-dire que l'univers vous dit qu'il euh, y a un contrat qui va se solder et qui va vous faire triompher. Ça va être une décision qui va être en votre faveur qui va déverrouiller en fait votre triomphe ce que vous n'avez pas construit jusqu'à maintenant le ralentissement d'une vie de famille c'est peut-être un contrat qui va les se légaliser ou alors si vous êtes un homme vous avez une femme qui avait été au ralenti à cause de sa famille à cause d'un groupe et là, ouf ouverture euh, décantement déblocage avec la clé on trouve la solution la solution, c'est un contrat, c'est un engagement. Le changement, <coughs> la santé. Donc, au niveau santé, ça va aller mieux sur l'automne. L'évolution, ils me disent que, euh, bon, après, c'est santé énergétique, vitalité, euh, c'est votre cœur. Est-ce qu'à l'automne, il y a commencé quelque chose à, à changer, en fait, à grandir, à évoluer Votre santé allait de mieux en mieux cet automne Vous vous sentez de mieux en mieux euh, Peut-être à cause, justement, grâce plutôt à, ce, à cet équilibre qui revient, à ce contrat qui est décidé, qui, euh, qui vous donne quand même euh, une réussite. Alors, la solitude pour Mélio, lions, l'union, ah. <rire> l'homme. Voilà, on a une personne célibataire qui s'engage. On retrouve l'énergie de la justice. Donc, vous pouvez vous unir avec une personne célibataire. Ou qui est resté longtemps dans sa solitude, dans sa tour d'ivoire. Et là, il a Ouais, ça a commencé en, en automne, hein, j'ai l'impression. De mieux en mieux, en fait. Peut-être que vous vous sentez de mieux en mieux. D'ici un an et plus, on a l'étranger. Ah, le chagrin. Pourquoi le chagrin, la rencontre C'était... Alors, d'ici un an et plus, est-ce que vous allez partir à l'étranger Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'étranger euh, est-ce que c'est quelqu'un qui habite à l'étranger et qui euh, désespère de vous revoir <coughs> pardon on a peut-être une relation avec quelqu'un d'étranger ou qui habite au loin et euh, on est déçu par cette rencontre depuis longtemps ok Mes amis Lyon, peut-être que vous êtes euh, en train de guérir cette relation ou alors, c'est vraiment d'ici un an et plus, c'est-à-dire que vous devez calculer que si vous avez envie de partir à l'étranger euh, et que vous ne pouvez pas la rencontre. C'est bizarre la rencontre, pourquoi Des nouvelles. Ah, ça voudrait dire qu'il y a des nouvelles d'une personne que vous avez rencontrée à l'étranger ou avec qui il y a eu une déception, un chagrin. Du coup, c'est peut-être une histoire... Euh la solitude, vous avez vécu cette relation au loin et que là, il y a peut-être une union qui arrive. Ça a été au ralenti. Oh oh La joie, waouh On voit quelqu'un d'heureux ici. Hein euh, L'homme va être heureux au niveau d'un contrat. S'il est passé surtout par une période difficile d'éloignement ou de célibat ou de solitude, on voit qu'il a envie de contracter quelque chose qui va le rendre heureux. Alors, c'est pas forcément sur le plan sentimental aussi. Il hein. faut voir aussi que l'union, c'est un contrat. J'ai là quand même la justice, la clé, le triomphe. Donc, il y a quelque chose qui se déverrouille pour vous. Hein. Mais là, je serais, euh, je serais curieuse de savoir à qui ça va parler. Parce qu'il y a une histoire de chagrin envers un étranger ou peut-être d'aller à l'étranger depuis longtemps. Quelqu'un vous a rencontré et il y a des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui vient de l'étranger, qui est peut-être déçue par sa vie. Hein. Ce n'est peut-être pas vous, en fait. Oh, Ce n'est peut-être pas vous. Voilà. On regarde euh, la suite, nouveau sentimental. Je, je tire trois cartes pour voir les énergies. Domaine sentimental. Ah, pardon. Domaine sentimental. Pour les lions ouais peur et destruction hein. pour les lions les lions mois de janvier ouais, pas facile alors on a disputé des accords et amour partagé heureux donc on a encore cette notion de voyez de ne pas être en accord mais après d'avoir un amour vraiment abondant il y a peut-être eu des désagréments avec votre partenaire ou avec quelqu'un avec qui vous avez quand même beaucoup d'abondance. Un amour partagé. Un amour sincère et vrai. Vous euh, n'étiez pas trop sur la même longueur d'onde. On va dire ça comme ça. Euh... Et 3 pour les lions. On a une invitation. Oh Désir, envie et passion. Waouh oh, C'est hyper positif. Regardez-moi ça. J'ai la féminine qui ressort, mais moi, je pense que c'est positif. Il y a une invitation qui va arriver, c'est en relation avec un désir. Attention, ça peut être plus physique avec la potion magique, le, la potion de l'amour. Donc un désir d'envie, de passion, d'aller plus loin, euh, de relations un petit peu plus sensuelles, sexuelles, intimes. Et c'est positif. Donc une invitation qui va mener vers du positif, un rendez-vous peut-être euh, sur ce mois de janvier qui va donner des choses en tout cas hyper encourageantes. Après, on ne dit pas si c'est du solide, mais avec l'amour partagé et les disputes qui ont été peut-être dans le passé, on ne sait jamais, on voit qu'il y a un retournement de situation avec un rapprochement physique, ou en tout cas une envie, hein, une envie euh, d'être l'un avec l'autre. Je vous fais de gros gros bisous sur, ce, sur cette bonne note, passez euh, encore de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve bientôt, bye bye, prenez soin de vous.